On va d'abord télécharger et installer l'application Clicker for WhatsApp puis activer l'accessibilité comme on le fait ici. Puis on retourne à l'appli où on va choisir le contact qu'on veut spammer. On va ensuite écrire le message, sélectionner le nombre de fois qu'on veut l'envoyer et cliquer sur Send. Ok, on peut donc déjà ensemble constater que les messages sont effectivement envoyés à notre destinataire de façon rapide et automatique.